bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo assez spéciale parce que j'aurais va parler de mad city parce que mad city je sais qu'il n'y a pas fait de vidéo longtemps même mad city euh, j'en parlais plus sur la chaîne et bah ben là j'en parle tout simplement oui, euh, j'en parlais plus sur la gêne maintenant j'en parle donc voilà j'en parle et c'est très important euh, ce que j'ai un peu à dire hein, sur mad city donc euh, la dernière fois hein, sur Twitter, on avait vu que, enfin, j'avais vu en fait, j'ai vu un peu accumuler ça. Hein. Et en fait, j'ai vu simplement regarder hein, en fait, attendez, je trouve quand même, où c'est hein, sinon, rien euh, enfin, regardez. Et là en fait, regardez, euh, aujourd'hui il y aura une nouvelle mise à jour aujourd'hui dans Matisi avec la map d'été. Congo, on aura la map du coup de, de l'été. Hein. Et aussi, on aura un euh, une arme secrète en fait qui va, qui va être révélée à une certaine date. Donc, je pense qu'elle va être révélée dans le chapitre 2. Et apparemment, le chapitre 2 peut être révélé par phase. Donc, voilà, il peut être publié par phase. Donc, il peut être publié par phase. Allez, on peut voir que tout est nanana. Aujourd'hui, nanana. Ensuite, là, il a dit ça. Donc, en fait, ils ont dit ça hier c'est ça qui me choque ils ont dit ça hier regardez. ils ont dit ça hier à 23h concrètement à 5h45 du euh, enfin euh, 20h à peu près euh, et franchement moi ça m'a ce qui m'a choqué parce que regardez déjà ils ont toujours pas mis à jour ils ont dit que il y a une mise à jour donc faites vous prenez dans les commentaires Peut-être que voilà, j'ai pas compris, peut-être que j'ai compris, mais euh, voilà, peut-être je sais pas. En tout cas, on a les développeurs qui sont là. Regardez, j'ai envie, envie de j'avoue un truc sur Matidi. Euh, parce que du coup, Mathidi, alors, si c'est pas ça, je voulais voir. On a Time Master. Attendez, c'est pas ça. En fait, Time Master, je vous explique un hein, Voilà. T donc en fait est Time Master RD il travaille actuel donc, dans l'actuel travail on va dire euh, comme ça donc il travaille mais donc en fait Time Master, en fait c'est donc c'est lui qui a écrit le truc donc, tout, il a toujours pas posté le, le jeu en fait c'est le d'un jour. et du coup euh, bah, voilà donc c du coup ce qu'on va faire c'est qu'en gros on va aller dedans le jeu vite fait Juste parce que je vais vous montrer un truc et après on va ressortir parce que c'est pas une vidéo City mais c'est une vidéo assez spéciale hein, quand même pour Matissi et voilà euh, les vidéos c'est compliqué avec les examens 5 études donc j'arrive pas trop à en faire vous voyez que c'est un peu oublié hein. donc euh, voilà euh j'essaye quand même un masse des temps fers Mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, donc je que ah, il y a des petits pas donc euh, voilà. Ça chauffe, c'est normal. Voilà. Du voilà, moi, j'avais payé un serveur privé parce que du coup, j'en ai j'en marre des gens qui venaient <rire> dans mon truc. Donc, forcément, on va se mettre prisonnier. Bien, bien sûr, bien sûr, je vais baisser le parce qu'il y a la musique et tout qui est copyright. Je veux pas, je veux pas être copyright. Voilà. Euh, comme dit, j'ai acheté j'ai acheté premium là en fait ça. Et euh, voilà. Donc on fait juste un petit tour. Je vais montrer un truc sur la map et après on va quitter. Hum, mais voilà. Libère-moi. Libère-moi. Bon. il faut pas me libérer. J'en ai marre cette caméra là qui est bizarre. Là. Ça c'est une vraie caméra, vous voyez. ou toi ces hommes. ça Bon, déjà si ça ouvre, si ça s'ouvre pas, ça va être derrière pour la suite. Hein. Je vois ce que je veux dire. Ok, c'est bon. Du coup, alors la map sert un peu à rien. On va pas se cacher. On n'est pas là pour ça. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de musique, sinon après je vais te copier et je veux pas trop. Donc voilà, j'essaie vraiment de tout faire bien et de faire pas être copier comme ça. On n'a pas de... voilà de... oui C'est vrai, depuis 3-4 jours, il y a un petit bug. Vous euh, de... voyez, allez, voilà, il y a un petit bug. Voilà, de Daltonien, si je puis dire. Mais en fait, voilà, c'est tout c'est un bec qui est tout à fait normal en fait c'est ce voilà. moi j'ai pas ça j'ai pas ça comme voiture parce que moi j'aime pas ça une voiture euh, d'ailleurs aussi j'ai acheté le zip voilà c'était pas vraiment ce que je voulais vous montrer parce que regardez, alors, en fait, regardez, des gens pour qui a encore la neige, ce qui est pas trop normal, on va dire, parce qu'on est quand même en mai, hein, on est fin mai. Donc voilà, c'est un peu le truc. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà Attendez, ouais, mince. Voilà, en fait, le truc que je voulais vous montrer, c'était la corruption. Regardez, la corruption, elle est là depuis 3-4 mois encore. Attendez, je dois faire un truc. Devinez. donc du coup désolé c'est deux bon du coup je vous disais qu'en fait maintenant la mise à jour ma en fait euh, elle va arriver prochainement hein, et euh, voilà je suis très très content qu'elle arrive hein, parce que c'était une mise à jour qu'on attendait très prochainement surtout le chapitre 2 euh, et du coup euh, attendez euh, sinon si je mets un écran noir bah, ça va pas le faire euh, voilà, chapitre 2, on l'attend avec impatience les Et du coup j'espère vraiment que le chapitre 2 ils vont à le sortir très très très très bientôt. On attend avec impatience. On peut voir encore que voilà, ils ont posté ça. Donc en fait ce truc, non c'est ça qui est le truc nous allons ajouter le retour la map la map et ils vont eu un, un, un nouvel arme qui ne va pas être euh, diminué maintenant. Donc euh, voilà. Aussi, on peut voir une autre chose. Hein, euh, une dernière chose. Le 19 mars, exactement. Et Là, on est le, le 27 mai. Actuellement. Donc, donc franchement, voilà. Euh, Je voyais vendredi. Euh, voilà, euh, pour célébrer ça, nous ben, on mettre un teaser. Voilà, voilà, on met, on met un teaser pour faire euh, pour euh, célébrer ça. Hein. C'est super, hein. C'est super. Hein. Ah non, mais là, euh, je suis étonné. Hein. waouh t'as vu, ça me donne beaucoup d'indices sur le chapitre 2. Hein. J'espère vraiment mes qu'il qui vont sortir bientôt avec ça, euh, qui était euh, voilà, qui était. Voyez très... oui, le petit goût et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et mis, peut être Peut-être que je ferai une vidéo ou un live pour découvrir le concert de In The Hate. Et fait de garder In The Hate. Donc, dans 8 jours. Et dans 8 jours, oui. Hum... Donc voilà ouais, les amis. Et merci à tous de vous à cette vidéo. C'était Sky et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui peut-être sortira euh, prochainement je ne sais pas est même un pro... juste avant que je quitte ma, euh, ma prochaine vidéo ça sortira normalement quand je découvrirai bien sûr euh, la mise à jour avec la map aussi une dernière chose à dire c'est qu'en fait les développeurs de matiti vont tout simplement mettre des, des petites mise à jour toutes ces petites amours vont former le chapitre truc En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est qu'il n'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.